Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le travail collaboratif et le service Collaborate, en fait, bêta qui est en version bêta dans Unity 5.5.2 F1, qui est à ce jour ici, pour moi, la dernière version disponible. Donc c'est un service en version bêta qui va nous permettre de travailler ensemble sur un projet. C'est une demande qui revient souvent sur les questions du site ou même ici sur la chaîne YouTube. Alors je tiens juste à préciser d'ailleurs que si vous avez des questions à poser, utiliser le site et les forums dédiés à ça, je réponds pratiquement plus sur la chaîne YouTube, il y en a pas mal et euh, le, le, le site permet justement de répondre à ce, à ce genre de questions et notamment pas forcément que par moi, beaucoup de gens de la communauté commencent un petit peu à répondre aussi aux questions, vous pouvez vous entraider. Euh, ça me permet parce que moi il y a quand même pas mal de demandes donc c'est un peu difficile de répondre à tout le monde. Alors euh, l'idée ici, j'ai fait une petite scène très très très très simple comme vous pouvez le voir avec un cube, euh, je lui ai mis une texture rouge, j'ai mis un spotlight ici d'ailleurs. D'ailleurs, je peux euh, désactiver cette... Euh, je vais la laisser. Mais on peut voir une scène très, très, très simple euh, avec un script ici, cube script qu'on peut voir qui est super simple, avec un Transform Rotate Vector Up sur le vecteur Up pour faire une rotation, en fait, du cube. Euh, je vais vous faire un exemple ici du travail collaboratif euh, par, avec une scène très simple. Tout simplement parce que je vais devoir utiliser une autre machine virtuelle, une machine virtuelle qui va être, euh, euh, qui va pas aller euh, très très bien. Enfin, c'est pas l'idéal pour développer avec Unity, mais là, c'est dans le but vraiment de vous montrer comment ça fonctionne de façon distante. Évidemment, cette machine virtuelle, euh, vous la retrouvez, je vous la montre, elle est ici. Euh, vous avez un Unity tout simple dessus. D'ailleurs, je suis en 32 bits, c'est un Windows 7. Ça simulera en fait le fait que je, ce que vous êtes, euh, vous travaillez de façon distante. Ici, ça reviendra au même, même si ces deux machines ils sont censées être euh, sur la même connexion chez moi de, dans mon réseau local ça fonctionnera de la même manière si vous, êtes de, vous, vous travaillez de manière distante alors on va voir comment on peut utiliser euh, ce fameux service qui je le répète est encore en bêta donc la première chose c'est qu'il faut vraiment que vous soyez ici logué avec votre compte parce que c'est un service évidemment tous les services fonctionnent avec les, euh, les comptes que vous avez chez Unity donc des deux côtés euh, vous allez avoir besoin de votre compte donc ici on va cliquer sur collaborate et on va activer le service tout simplement donc c'est un petit peu long. Voilà, j'active. Et ici, euh, bah, on peut voir que rien de bien nouveau. J'ai juste ici une petite console, comme on peut voir. Euh, vous pouvez, avec une description your change here, publish now. Et ici, on a en fait bah, tout ce qui doit être publié dans un premier temps, je dirais, mais être mis à jour si je travaille avec quelqu'un. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, on va euh, ici commencer tout de suite. Alors, ce qui m'intéresse, je vais retourner au niveau des services. Euh, et on peut voir ici que j'ai « Member » qui est apparu. Et ici, je vais devoir ajouter tout simplement « Inviter la personne avec laquelle vous voulez travailler ». Donc, dans un premier temps, ici, ça va être l'adresse mail. Donc, moi, je vais renseigner l'adresse mail de mon autre compte. Voilà, une fois que c'est fait, vous invitez. Et on peut voir ici que l'user s'appelle bien « UPLN ». Et euh, que j'ai bien une invitation qui est lancée. Et vous pouvez voir aussi que du fait que je travaille à plusieurs, j'ai ici des petits plus, des petites plus qui sont apparues sur mes objets. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau de la deuxième machine. Donc ici, évidemment, j'ai une autre machine avec un autre compte, celui que je viens de renseigner justement l'adresse mail euh, dedans. Donc je suis bien logué. Ici, Bon, j'ai un new project, mais on peut voir que j'ai in the cloud, j'ai un petit 2. Alors j'avais fait des essais. Mais si je vais ici au niveau d'in the cloud, j'ai bien ici le tutoriel collaboratif bêta. Et on peut voir que c'est par un Jean-Philippe, en fait, l'auteur. Euh, donc je vais pouvoir tout simplement le lancer d'ici. Donc, on me demande ici d'enregistrer le projet évidemment, et on me demande un dossier tout simplement. Donc, bah alors, du coup, je vais créer un dossier, excusez-moi, hop, nouveau dossier, peu importe le nom, euh, collab, voilà, et je vais sélectionner ce dossier. Donc, Unity va s'ouvrir, et euh, le dossier en fait de travail, enfin, mon projet devrait se synchroniser ici avec la nouvelle version. Alors c'est un un petit peu lent, c'est pour ça aussi que je ne fais pas un projet très lourd, parce que euh, c'est une machine virtuelle, donc les performances ne sont pas forcément élevées, et notamment pas très conseillé de développer des jeux vidéo euh, sur une machine virtuelle. Donc ici on peut voir que ça s'ouvre, on va devoir patienter un petit peu, encore une fois c'est un peu long, mais on peut voir que ça s'ouvre, ça finit par s'ouvrir. Voilà, donc ça travaille, j'ouvre, je vais agrandir ma fenêtre. Euh, et ici j'ai tutoriel collaborate qui est ouvert donc je vais aller ici dans collab donc je vous rappelle que je suis euh, la personne distante et ici pour le moment j'ai rien du tout alors en fait il faudra publier c'est à dire que là on a beau travailler sur le même projet mais au niveau ici de mon projet Unity le moi qui veut ici qui est le propriétaire on va dire et que je veux partager je vais devoir aller ici justement sur collab et je vais devoir publier et ici on va marquer euh, première modification disons que ce sera le projet euh, la, la première modification en fait euh, euh, voilà on va l'appeler comme ça peu importe donc évidemment j'avais pas enregistré ma scène donc là je vais devoir enregistrer ma scène donc je vais l'appeler euh, test tout simplement et là on peut voir que ça mouline ça travaille et normalement euh, là j'ai euh, donc c'est passé il n'y a pas de souci « You are up to date », donc j'ai bien ici envoyé une, une mise à jour « Première modification ». Si je retourne au niveau de l'autre personne ici, donc on, est, on peut voir ici que j'ai une petite flèche orange et on demande d'updater. Donc ici, j'ai justement la première modification, donc je vais faire un « Update ». On me dit que le, les projets ici, le projet sur lequel je travaille, va être en fait écrasé, ce qui est tout à fait logique. Pour le moment, en plus il est vide. Et là, on peut voir que ça travaille. Et je devrais normalement récupérer le projet sans aucun souci. Donc là, je récupère le projet, comme on peut le voir, je lance ma scène de test. Et si je fais play ici, alors au niveau perf je pense que ça va être très complexe on verra bien ce que ça donne euh, mais euh, on peut voir que le projet est censé fonctionner encore une fois je suis dans une VM donc euh, c'est très lent et euh, ça risque même de pas démarrer voilà ça a fini par démarrer euh, et donc j'ai bien récupéré le contenu du script alors maintenant on va s'amuser un petit peu à modifier ça évidemment imaginons que je travaille dessus donc je vais prendre le cube script et je vais le modifier alors sur cet ordi ici je dois avoir mono j'ai pas installé Visual Studio Studio donc ça vous permettra de voir que c'est bien euh, le deuxième utilisateur le deuxième euh, le collaborateur en fait qui va travailler donc euh, euh, l'éditeur euh, mono devrait s'ouvrir encore une fois ça va prendre du temps je pense voilà et je vais aller modifier pour voir ce qui se passe euh, le script par exemple je vais faire un ajout ici au niveau du transform rotate je vais simplement le faire lui faire faire une rotation je vais faire une modification sur euh, le vecteur 3.write pour le faire tourner aussi euh, lui faire faire une rotation dans ce sens là donc j'enregistre je, mon script je ferme je vais tester ici en local donc ça fonctionne, on peut voir que mon cube tourne bien dans l'autre sens en même temps. Donc ça c'est parfait, c'est pour la petite, euh, la petite euh, modification. Et là pour le moment, l'utilisateur de l'autre côté, moi je peux continuer à travailler ou autre. Pour le moment ici, euh, bah, j'ai toujours ma même version. Si je vais voir dans mon script, il n'y a aucune modif ici. Euh, c'est toujours la même chose. Donc je vais ici maintenant publier mes modifications. Donc je retourne dans Collab. Et ici, euh, je vais mettre euh, « Rotation Right ». Je publie, on peut voir que seul le cube script était concerné, et on peut voir ici qu'il y a eu une petite flèche comme quoi euh, c'était en train de synchroniser. Et là, c'est synchronisé. Donc, je vais retourner au niveau de l'autre instance, et là, on peut voir que de nouveau, j'ai ma petite flèche au niveau du collab qui est orange. Et évidemment, ici, on me dit d'updater. Euh, j'ai une révision ici, et ça s'appelle rotation right. Donc, je vais faire un update now. Hop. Et maintenant, si je fais play, normalement, le script, vous pouvez voir que j'ai récupéré la modification. Si j'y vais, si j'ouvre mon script, mon script, ici, on me dit, évidemment, euh, qu'il faut le, recha le, le re recharger, oui, effectivement, hop, je fais yes, et on peut voir que j'ai bien cette ligne qui est apparue. Donc, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Vous pouvez synchroniser, ici, de façon distante, en fait, vos modifications, sans aucun souci. Évidemment, on va pouvoir, par exemple, ici, modifier, aussi, euh, rajouter des objets. Alors, évidemment, au plus, votre projet va être lourd au plus la synchronisation et le nombre de modifications. Si vous rajoutez des gros objets, des modèles 3D, ça va être long euh, à synchroniser en fonction aussi du débit que vous avez, vous possédez chez vous. On va refaire un petit test en changeant simplement la texture. On peut voir qu'ici j'ai un plus ici, ça veut dire que ce, cet objet que j'ai imp importé, euh, il est en fait pas synchronisé avec euh, la, le, mon, mon collaborateur distant. Donc ce que je vais faire ici, je vais simplement appliquer cette texture au cube. Voilà. Et on peut voir ici que j'ai un dossier matériel qui est apparu, qui n'est pas synchronisé non plus. Donc on va faire exactement la même chose ici. Je vais mettre logo... UPLN ajout par exemple, je publie, et là on peut voir que en dessous j'ai trois changes, donc ça va modifier ici, donc évidemment je dois enregistrer, voilà donc là c'est en cours, on peut voir au petit collab, j'ai la petite roue dentée qui tourne, c'est validé, et ici on pouvait voir que j'avais un logo aussi qui était qui indiquait que les, les, les éléments étaient en cours en fait de, de synchronisation. Donc évidemment si je retourne de l'autre côté, on peut voir que lui, il est prévenu ici qu'il y a une petite mise à jour à faire, et ici euh, bah, j'ai euh, le logo ajout évidemment qui va venir se, se télécharger alors qu'est-ce qui va se passer on va tester en live si par exemple ici je modifie moi de mon côté mon cube script. il y a eu des modifications de fait par l'autre utilisateur et ici je vais simplement mettre un debug.log euh, hello world on va rester classique donc pour voir un petit peu comment tout ça se comporte donc j'enregistre je ferme ici mon script. On peut voir que j'ai bien ici euh, mon cube script qui n'a pas été euh, encore synchronisé, ce qui est tout à fait logique. Donc ici, euh, je vais euh, pouvoir faire un... En fait, je vais devoir updater avant de faire quoi que ce soit. Donc euh, vous voyez que je ne peux pas ici créer euh, moi un update. Donc je vais devoir updater parce que c'est en attente. Donc j'update. Évidemment, mon projet... Alors on me demande de recharger la scène, je reload et on peut voir que mon projet j'ai bien récupéré. Alors je vais essayer de le lancer, euh, le, la texture est bien apparue avec le dossier matériel, mais cet objet ici n'a pas été synchronisé. Par contre maintenant au niveau du collab, on peut voir que moi ici je peux maintenant, euh, la modification que j'ai faite sur mon cube script n'a pas été synchronisée chez, chez l'autre collaborateur, chez l'autre personne, donc ici euh, je peux tout simplement envoyer cet update, le publier. Je le fais. C'est parti, je reviens au niveau de l'autre utilisateur et on peut voir ici que j'ai de nouveau, je peux updater. Donc c'est aussi simple que ça, ça fonctionne apparemment assez bien pour les quelques tests que j'ai fait ici euh, et donc vous pouvez ajouter comme ça plusieurs membres, hein. euh, vous pouvez les ajouter ici par leur adresse email, vous pouvez aussi récupérer au niveau des settings euh, l'Unity Project ID euh, qui va aussi permettre au niveau de l'autre utilisateur de, euh, de se connecter à ce projet. Euh, mais la façon, vous pouvez voir que la plus simple est quand même d'utiliser ici le member avec son adresse email, c'est assez simple. Donc ici, euh, voilà, euh, je n'ai pas testé, mais évidemment, dans la console, on récupère le Hello World comme on a vu de l'autre côté. Alors, si on retourne ici au niveau du member, j'en ai pas parlé, mais on peut voir qu'ici, cet utilisateur, ici, c'est moi, Mi, et ici, vous avez l'UPLN qui est donc l'adresse, le bon collaborateur distant, et qui, lui, est en user. Vous avez la possibilité de le passer en manager, donc des modifications. Donc, ça, il faudra aller voir un petit peu les différences. Pour le moment, je n'ai pas été voir. Alors, ce qui est intéressant encore de voir, n'oubliez pas, vous pouvez voir qu'ici, à chaque modification euh, de ce que... Donc là, je recharge parce que, évidemment, j'avais modifié ça, mais à chaque modification... Euh, si je mets Elose the World, je fais un enregistrement, on peut voir ici que j'ai ici un petit indicateur qui me dit que ce script ici, euh, en fait, doit être synchronisé. Alors si vous rajoutez un élément si je rajoute un script, normalement je pense qu'on n'aura pas du tout le même icône, on peut voir qu'on a le petit plus. Pourquoi La différence c'est que ce script existe de façon distante chez mon collaborateur, ici il n'existe pas, donc il doit être tout simplement ajouté, d'où le plus. Ici il doit être simplement synchronisé. Euh, alors ce qu'il faut euh, après il faut voir la manière dont vous allez travailler, mais évidemment euh, vous pouvez voir que si, l'idée c'est de travailler chacun sur des parties différentes en général d'un jeu, c'est-à-dire quelqu'un va s'occuper du player de ses déplacements, euh, et un autre par exemple de l'ennemi. Donc ça permet vraiment de travailler chacun de votre côté, évidemment le mieux quand vous travaillez comme ça de façon euh, collaborative, c'est de travailler chacun sur un élément vraiment séparé euh, et pas à deux en même temps travailler sur le player ou tout au moins chacun à son tour à ce moment-là on avez bien compris qu'il y a quand même euh, une démarche de travail à adopter, alors euh, ce qui est aussi important de savoir c'est qu'on peut voir ici euh, j'ai dans ma console Collab donc ici évidemment on me dit de publier ici euh, mes changements euh, donc je vais mettre ici euh, nouveau script Test. Plus modif cube, par exemple, hein, pour qu'on s'y retrouve à la fin. Parce qu'évidemment, je pense qu'il faut être assez précis. Et si je retourne au nid, y... donc là, là c'est je vais pas le synchroniser de l'autre côté. Maintenant, vous avez bien compris comment ça fonctionne. Par contre, ici, on peut voir qu'on a euh, la view history. Et ça, ça peut être assez sympa. Vous pouvez voir ici que ça s'ouvre. Alors, je vais refermer le panneau. Et j'ai ici toute l'historique, en fait, euh, des changements qui ont été faits. Et imaginons euh, bah, que je veux repartir maintenant euh, à la rotation right. Ce que j'avais fait euh, au préalable, bah, je vais faire go back to. Et là, on peut voir qu'on peut « Going back ». Mon projet, ici, demande le rechargement. Et on peut voir que tout a disparu. Je suis revenu à ce moment-là. Évidemment, pas mon client distant. Lui, il a toujours le même projet. Donc, euh, ici, euh, d'ailleurs, il est toujours en attente de mon, de mon update. D'ailleurs, je vais faire ça. Voilà. Donc, ça peut être une solution si vous avez des erreurs, si vous voulez repartir ici plus loin. Donc là, on peut voir que du coup, lui, il attend ici maintenant euh, bah, ses modifications, tout ce qui a été refait. Donc, je peux revenir en arrière et je peux évidemment... Euh, par exemple ici moi updater euh, directement là aussi revenir au moment où, euh, où j'avais fait une erreur, donc normalement euh, je devrais avoir, en fait ça aurait été pareil de faire la synchronisation distante mais je peux très bien revenir à une version antérieure et euh, comme ça avec un petit historique avec des, euh, tous mes changements en fait je peux revenir dessus, vous avez bien compris l'utilité ça peut être assez intéressant, alors là ça travaille un petit peu, c'est un peu plus long, on va le laisser travailler alors, on peut voir justement, c'est une version bêta. Ici, j'ai un petit blocage, donc je ne sais pas pourquoi. Euh, je vais peut-être essayer euh, de stopper. Voilà. Donc, on va refaire un update. On va tester. Bon, vous pouvez voir que c'est une version bêta. Donc, ici, en live, vous pouvez voir un petit plantage. Alors, je crois euh, que je ne suis plus connecté. Non. Alors, on va ici euh, bah, reprendre la synchro. On va faire un update. Voilà. Voilà. Je reload et je récupère ma scène. Bon, vous avez pu voir qu'ici au niveau historique, euh, c'est encore une version bêta, mais ça va fonctionner avec le temps, rassurez-vous. Euh, donc, méfiez-vous quand même. Donc, au niveau du service Collaborate, vous avez la possibilité d'ouvrir bah, tout simplement ici la euh, toolsbar de collaboration. L'historique qu'on a pu voir précédemment. Euh, et alors je ne peux pas pour revenir en arrière Donc on va revenir au niveau de service Et ici le manage, c'est à dire que vous allez arriver directement sur votre dashboard En tant que propriétaire Donc ici on peut voir manage storage Donc j'ai les onglets euh, On va avoir donc évidemment ici euh, les modifications Comme on peut les retrouver On va avoir un timeline avec les, les changements en fait qui ont été faits à chaque fois. On peut voir ici, c'est archivé. Euh, on peut voir les fichiers concernés par rapport aux changements. Ici, il y a un matériel, le logo. Enfin, vous avez vraiment une, une un archivage, une ligne de temps en fait qui vous dit tout ce qui a été fait au niveau de votre projet. le La partie Asset, alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir retrouvé ben, On va retrouver le projet en fait. Donc dans l'asset qu'est-ce qu'on va retrouver alors ça mouline ou ça ne cherche voilà on peut voir tous mes objets en fait ici et encore une fois les modifications euh, support je pense justement euh, pour ouvrir un ticket au cas où vous avez des problèmes comme c'est une bêta et évidemment voilà vous avez vu un petit peu euh, tout ce qui était possible de faire ici euh, avec euh, bah, la version bêta euh, collaborate qui est quand même super utile c'est une question qui revient souvent on me pose euh, on me demande a-t-il possibilité de travailler à plusieurs de façon distante sur un projet c'est vrai que ça peut être utile hein. euh, et euh, donc une solution gratuite qui a été mise en place par Unity qui est encore en version bêta mais encore une fois euh, ça va venir ça va être stable, euh, je pense que ça l'est déjà, hein. là j'ai quelques un petit souci tout à l'heure mais je pense que c'est assez exceptionnel euh, et euh, donc voilà ça répond à la question, c'est gratuit, il y a d'autres façons mais là je pense que celle-ci est très simple à mettre en œuvre et fonctionne assez bien en tout cas, c'est très prometteur euh, donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, alors évidemment comme d'habitude un petit pouce bleu sur la vidéo, j'espère en tout cas parce que ça, ça m'a été vraiment demandé plus fois, donc j'espère que ça va vous plaire, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, parce que bah, la communauté grimpe, et puis au plus on est, au mieux c'est, n'oubliez pas aussi qu'il existe le site internet, pour poser vos questions, mais pas que, avec beaucoup d'articles, il y a notamment un article là, euh, que j'ai mis assez récemment, sur euh, une info qui m'a été donnée euh, par un abonné, sur un émulateur pour euh, smartphone et tablette qui est assez sympa allez, jetez un oeil, vous allez voir euh, il a une petite particularité que les autres n'ont pas, je pense, et et qui est assez sympa. Donc allez voir cet article. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!